Salutons, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Minecraft Univers MCU, qui est un nouveau serveur qui vient d'ouvrir. Pour moi, ce serveur c'est vraiment comme ArtMC V2. C'est-à-dire que ça va être pas un plugin de faction, un plugin de Tony, mais avec des guerres, un système de guerre assez avancé. Donc je suis partant. J'aimerais vous faire des vidéos un peu en mode récit, roleplay comme celle-ci. Je trouve que ça se prêtait très bien au début où on fait beaucoup d'actions basiques mais qu'on peut quand même survoler parce que c'est des trucs intéressants, c'est tout ce qu'on fait pendant les premières heures du début. Donc je fais cet épisode en mode récit, dites-moi si ça vous plaît dans les commentaires, si ça vous plaît pas, si vous préfériez avant, etc. etc. Notre aventure commence en 903 après Jésus-Christ, en Norvège, avec le chef des vikings, Hydrolien. Celui-ci se réveille dans un pays particulièrement désert. Mais où sont passés tous les vikings Ils semblent avoir tous disparu. L'environnement est en plus très hostile. Le voici mort de faim, dans une grotte, prêt à rendre son dernier souffle. L'aventure s'arrêtera-t-elle maintenant Déjà Hydrolien reprend ses esprits et se lance à l'assaut de la créature verte qui l'attend au bout du couloir. Heureusement, ses talents d'épéiste hors pair n'ont pas été impactés par son long sommeil. Après avoir terrassé quelques créatures de plus, soit par la force, soit par la ruse, notre chef arrive enfin à son ancien campement. Il y retrouve l'homme patate, surnommé ainsi de par la difformité de son corps. Avec l'aide de l'homme patate, Rien ne devrait pouvoir empêcher les vikings de renaître. Le plus vaillant des vikings, dans son immense bonté, cède tous ses lingots de fer restants à l'homme patate de façon à ce que celui-ci puisse se fabriquer une pioche, une épée et quelques pièces d'armure. Les rares pommes de terre ramenées par l'homme patate serviront aussitôt à restaurer notre chef viking. Hydrolien. N'écoutant que son cœur, décida de passer la porte de Helheim pour y trouver l'absence ou la présence ou même la trace de ses compagnons disparus. Helheim semble être un monde rempli de lave et de magma, un univers volcanique où la température s'élève au-dessus des 50 degrés. Après plusieurs heures de recherches vaines, le chef des vikings décida que s'il ne pouvait ramener ses compagnons, il rapporterait au moins suffisamment d'or pour pouvoir fonder une nouvelle ville et les accueillir si jamais il en faisait surface. Il songea en rêvant à tout ce qu'il pourrait s'offrir avec ses pépites qui affleuraient. L'or semblait si abondant dans cette dimension... Que notre chef ne décida de revenir que lorsque la faim se ferait sentir, ce qui, inévitablement, finit par arriver et poussa notre chef sur le chemin du retour. L'homme patate, pendant ce temps, avait réapprovisionné les champs souterrains. Hydrolien, ne voulant pas le priver de sa nourriture favorite, décida qu'il valait mieux sortir et chercher lui-même de quoi se nourrir. Malheureusement. Les terrains escarpés de Scandinavie ne regorgeaient pas d'animaux à chasser. Hydrolien trouva tout de même quelques animaux, quelques plantes comestibles, ainsi que onze champignons rouges. Ne sachant pas s'ils étaient comestibles, il préféra ne pas les consommer. Il fut ensuite temps de repartir. Hydrolien devait trouver une terre qui puisse l'accueillir lui et ses compagnons. Son premier choix se porta d'abord sur la Scandinavie, la terre de ses ancêtres. Après tout, c'était bien là qu'ils avaient vécu tout ce temps, mais des territoires plus fertiles semblaient s'étendre sur une grande île voisine nommée l'Angleterre. Avant le grand sommeil, l'Angleterre était une terre peuplée d'un peuple parlant une langue étrange. N'y voyant personne, il fut décidé que la nouvelle ville viking serait installée en Angleterre et qu'il serait toujours temps de négocier ou d'imposer la présence de la ville quand les Anglais se réveilleront. En l'an 903, la ville de York fut fondée et baptisée de par son nom en vieux norrois, Jorvik. Les premiers coffres furent aussitôt posés et les travaux d'aménagement commencèrent. Quand soudain, un doute terrible saisit Hydrolien. Et s'il avait, par erreur, débarqué sur la côte française, aux alentours de la Bretagne ou de la Normandie, cette pluie incessante ne pouvait signifier autre chose. Après avoir regardé une multitude de fois sa carte, il fut enfin rassuré qu'il avait bien débarqué sur les côtes anglaises. Les fondations de la maison du Jarl Hydrolien furent placées. Un troisième membre rejoint la ville Heureur, surnommée Le Renard. Non pas à cause de sa vivacité d'esprit, mais bien de ses longs poils roux. Pour nourrir Hydrolien, le renard et l'homme patate, il fallut installer de grandes plantations. Le Jarl de Jorvik se lança dans une expédition minière dont l'objectif était avant tout de fournir suffisamment de fer pour que chaque citoyen de la ville puisse bénéficier d'un équipement complet en fer. Quelques diamants et de la pierre d'obsidienne permirent de créer une table d'imploration des dieux. La table d'imploration des dieux, sans une quantité de livres importantes associés, ne servait que peu. Il fallait donc trouver des vaches pour récupérer leur cuir, pour pouvoir fabriquer ces fameux livres. L'expédition fut longue, pleine de dangers, mais infructueuse. Nos ennemis, en revanche, semblaient progresser très vite. Ainsi naquit la nation nommée Sicily. La création de notre nation devenait de plus en plus urgente. Ainsi, le Jarl repartit dans la dimension de Heim pour trouver des monstres d'or. Il y eut de l'or, mais il y eut également de nombreux périls comme cette source de lave qui jaillit du mur pour s'attaquer à notre Jarl et qui brûlait du feu des enfers qui ne semblait ne jamais vouloir s'éteindre. Il y eut des paysages étranges, à commencer par cette forêt rouge carmin, peuplée de sangliers très agressifs. Son expédition poussa finalement notre Yard dans une forêt turquoise nommée la forêt Biscornu, qui elle aussi possédait son lot de créatures dangereuses. Mais cette expédition en valait bien la peine. Elle permit de créer la nation du nez, du du Nord je veux dire, le renard nous trouva finalement quelques vaches, et pendant ce temps, Hydrolien partit affronter des joueurs qui semblaient plus riches que nous, dont l'un d'entre eux était même couvert de pierres précieuses. Le combat s'annonçait de prime abord particulièrement déséquilibré, mais l'effet de surprise joua un rôle primordial. Voilà voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, nous cherchons encore de nouveaux membres pour rejoindre les vikings. Si jamais vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à vous réveiller sur ce serveur via l'IP qui est disponible dans la description. Les raids de vikings devraient s'intensifier dans l'épisode 2 et encore plus dans l'épisode 3. Je vous invite à vous abonner si c'est pas encore fait pour ne pas manquer ça. Et je vous laisse avec un petit audio de Patatogen particulièrement intéressant. Lily Oui Tu aurais pas un diamant qui traîne par hasard Sinon ce qu'on peut faire c'est que tu me redonnes le diamant que je t'ai filé. Comme ça il t'en manque deux et t'es moins triste. Ça va on est... Restarting 5 minutes, Ending paper anti-xray. Oh non comment j'ai trouvé mon diamant moi Oh